<rire> en fait, il faut trouver un truc, un truc que, comme on n'a pas encore fait, un, une sorte de machin qui machine, une machine désirante euh, qui ne cesse de tourner à 70 minutes du tour, minutes, en vinyle. Je me dévoile. C'est se ce dévoiler du mot grec apocalypse. Aprop a, a, a, a, a, a, a Qui signifie révélation. C'est le dévoilement de l'apocalypse. Apocalypse en grec. Voilà, bon, je me retourne sur... je m'enlève une vie en espérant en trouver une autre en espérant trouver une autre sur le passage tout le monde en cache un autre et c'est pareil comme un train en cache un autre et c'est pareil pour l'humain un humain peut en cacher un autre parfois en bien ou en mal. Mais pas de manichéisme. Hein. Nous sommes les deux à la fois. Tantôt le ying, tantôt le yang. Nous ne sommes pas une route droite, mais bien courbe, ascendante. Non, ascendante. Avec des angles mort Fais gaffe de pas trop te retourner On est la bête Cette bête est à diriger pour le bien ou pour le mal C'est une course d'obstacles Où personne ne gagne Sauf les victimes Les persécuteurs Personne n'a rien à gagner là-dedans Cassandre vous le dit tout le temps depuis les Grecs et personne ne fait rien pour l'appréhender. Pas Cassandre, mais les persécuteurs. À moins que je me trompe. Mais je autres. Il faut trouver un truc, un truc pas encore fait, un machin, une machine toujours en écriture directe. Quand on ne sait pas ce qu'on dit, l'écriture révèle ce qu'on sait, mais qu'on ne sait pas forcément avant de l'écrire par avance. On commente, on commente... Mais putain... Commentaire...